Comme vous, j'ai grandi regardant YouTube, des sketchs et des films incarnés par des personnalités qui m'inspirent. Moi, un simple Toulousain né dans les années 2000, sans contact dans le milieu, j'ai décidé de relever un défi. Aujourd'hui, je célèbre mes 2000 jours sur YouTube avec plus de 1000 vidéos à mon actif. Et je ne compte pas m'arrêter là. J'ai décidé de me lancer un nouveau défi. Et si on partait à la rencontre de ceux qui ont percé notre enfance Dans ce monde, on peut acheter beaucoup de choses, mais pas ces moments de vie, ces rencontres uniques d'humains humains. S'il s'agit d'échecs ou de réussite, la je veux vous montrer qu'avec de l'audace et de, de la plus détermination, plus rien n'est impossible. Yes je vous invite donc à suivre ma nouvelle aventure à la découverte des personnalités publiques qui nous inspirent. Croyez en oui. vous et osez. c'était Lucas Brasier. Oh,